alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je me suis posé la question, j'en parle ou j'en parle pas. Euh, ça m'est arrivé à plusieurs reprises dans ce programme que je fais avec vous, euh, de me demander, voilà, je publie ou je publie pas, j'en parle ou j'en parle pas. Et après, bon, je me souviens de la raison pour laquelle j'ai créé ce programme, c'était d'être le plus authentique possible avec vous, le coller le plus possible à la réalité pour qu'elle ressemble le plus possible à votre réalité puisque nous vivons tous des événements similaires mais ce n'est que l'interprétation que nous donnons aux événements qui feront que nos réalités deviendront plutôt positives ou négatives qui nous mettront dans des énergies plutôt positives ou négatives donc voilà, l'authenticité de ce programme euh, voilà, c'est quelque chose qui est pour moi rédhibitoire il fallait que ce soit authentique, vous l'avez remarqué et maintenant vous qui me suivez depuis... Euh, depuis maintenant très très, très longtemps, euh, et aujourd'hui, euh, ben, tant pis, je vous le dis, j'ai fait un acte héroïque. Voilà, alors en général on dit toujours les héros n'en parlent pas, alors on va pas faire de fausse modestie, je ne me sens pas héroïque, euh, je vous explique ce qui s'est passé, euh, cet après-midi je sortais mes chiens, et euh, dans le parc ici euh, derrière, où je sors mes chiens habituellement, euh, soudainement, un, un groupe de, de jeunes gens, une quinzaine, 15, 16, 17 ans, ont couru vers moi paniqués en disant « Monsieur, monsieur, venez Il y a notre ami, il vient de, de, de se suicider, il, est, il vient de se suicider, on ne sait pas quoi faire, venez nous aider !» On vous dit ça, punaise, vous accourez, en trombe, je suis arrivé, et j'ai trouvé euh, sur le sol euh, un jeune homme inanimé, le visage violet et au cou un lacet, un lacet tellement serré que ça l'avait étranglé. Euh, il s'était serré un lacet et euh, il ne respirait déjà plus. Alors, bien entendu, j'avais tous ses amis autour de moi. Ils étaient 5 euh, ou 6, euh, en pleurs. Il y avait des passants. Et, euh, et j'ai gardé mon sang-froid et euh, j'ai demandé à l'un des jeunes, j'ai ordonné à l'un des jeunes d'appeler les secours. Euh, par la panique, ils ne savaient plus quel était le numéro, je leur ai donné le numéro des secours, ils ont rappelé les secours, je lui ai donné les instructions et pendant ce temps, moi, euh, tant bien que mal, j'ai essayé de détacher ce lacet qui était, mais bon sens, serré, mais, mais, mais vous n'imaginez pas. Et alors c'est fou qu'à ces moments là les secondes paraissent être des éternités. Ces nœuds, il y en avait plusieurs, étaient tellement serrés que je n'arrivais pas à les enlever, donc j'étais le visage contre le sien en train de détacher ses nœuds, sachant que chaque seconde comptait parce qu'il ne respirait plus. J'ai réussi tant bien que mal. Je n'avais rien sur moi. Je n'avais pas d'outil, pas de clé. Personne n'en avait. Donc je n'avais que mes doigts et mon sang froid. J'ai réussi à détacher les plusieurs nœuds qu'il en prenait, qu'il avait emprisonné. Je l'ai mis dans une position, la position idéale pour pouvoir le ranimer. Il est revenu, il est revenu progressivement à respirer. Il a repris des couleurs. Euh, les secours sont arrivés. Euh, J'ai réussi à, en effet, euh, faire parler ce jeune homme. Il a ouvert les yeux. Euh, il ne disait pas grand-chose. Euh, tous, euh, tous ses amis étaient en pleurs. Entre-temps, euh, l'attente avait été avertie, est arrivée. Voilà. Il y avait beaucoup de monde. Le jeune s'en est sorti. Je me suis retiré. Euh, J'ai partagé cette expérience sur Facebook, sur ma page privée, et c'est là où je me suis rendu compte que pour nous, parfois, les choses peuvent être tout à fait normales. Je n'ai pas eu l'impression de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai fait ce qui me paraissait normal de faire, qui, à mes yeux, semble être quelque chose que tout le monde ferait. Et c'est là où je me suis rendu compte, avec le recul, que ce n'est pas à la portée de tout le monde de garder son sang-froid, parce qu'il y avait en effet des passants qui regardaient ou d'autres qui couraient, qui partaient en courant, euh, voilà, ça fait peur, et c'est vrai que nous ne sommes pas tous égaux face au sang-froid et face à ces choses-là. Euh, quoi qu'il en soit, euh, je ne me sens pas tout, pour autant plus héroïque, j'ai fait ce que pour moi me semblait bon d'être fait, euh, ce jeune homme est euh, sorti d'affaires, il va probablement être pris en charge, euh, ça c'est une autre affaire bien entendu, mais je voulais juste vous dire, c'est garder votre sang-froid, et en tout cas en ce qui me concerne, quand il s'agit de la vie de quelqu'un, euh, voilà c'est cette vie là qui est tellement plus importante que des réflexes naturels euh, semblent euh, surgir de moi euh, mais c'est pas à la portée de tous malheureusement et ça aussi il faut l'accepter c'est que nous sommes euh, nous avons des perceptions un peu différentes euh, des peurs parfois peut-être différentes des, des émotions parfois différentes qui font que euh, voilà euh, aujourd'hui mes amis m'ont fait savoir que j'étais un héros euh, je l'ai vu euh, sur facebook par tous les commentaires que j'ai reçus euh, pour moi j'ai fait la chose la plus naturelle euh, au monde mais voilà, c'est euh, l'amour de la vie l'amour de la survie qui m'a donné toute cette force voilà, je voulais juste partager ça avec vous parce que c'était un moment fort de ma journée euh, on m'a demandé si aussi j'étais euh, patraque ou si j'étais euh, vidé non, pas du tout, parce que j'ai fait ce que je devais faire euh, et j'ai continué à travailler juste après c'est juste maintenant, il y a plusieurs heures que ça s'est passé c'est juste maintenant que je commence à réaliser qu'il s'est passé quelque chose de peu courant et de peu commun dans ma vie pour vouloir aussi vous, le partager avec vous. Ne perdez pas votre sang-froid. Ne perdez pas votre sang-froid, quoi qu'il arrive. Parce que si vous perdez votre sang-froid, vous prenez des mauvaises décisions, ou en tout cas, c'est la peur que vous faites gagner, et euh, vous ne ferez pas les bonnes actions qui seront peut-être nécessaires sur le moment, que ce soit dans cette situation-là ou d'autres, gardez votre sang-froid. Allez, je vous dis, soyez heureux et simplifiez-vous la vie. À très très vite. Ciao.